Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, aujourd'hui, on est sur un nid de frelons asiatique dans un arbre à peu près à 400 mètres de haut. Donc, on est, à, on est le 20 novembre. Et vous allez voir qu'il est gros. Et surtout, il est, à mon avis, blindé de monde. Allez, je vous montre. Voilà, juste là. Allez, je vais m'habiller me protéger, mettre des bottes, pour se faire piquer bien-sûr et je vous dis à de suite Allez, c'est parti pour le combat Bon Allez, c'est parti On va grimper On va faire attention Ces petites branches qui vont me faire chier aussi Ouais, je vais avoir la proutre là, derrière moi. Il bon, faut savoir que le nid est déjà énervé. C'est normal. Puisque. Puisque, automatiquement, en bougeant les branches. Ah, déjà des attaques. Mmh. Très attention. ça ah, moi ça les amis voilà je vais pas trop parler On va surtout agir regardez moi combien il est gros Allez, on va envoyer la poudre C'est chaud, un petit pouce, un petit pouce Ah oh, regardez, ils veulent pas que je fasse des petits pouces Regardez ça chou patate chou patate allez on va essayer d'ouvrir le nid un peu regardez moi comment c'est plein sur la partie redescente donc il va falloir faire attention hein, bien sûr on garde la voiture très loin de l'intervention normal vous hein. bon, allez Dédé, vous me guidez derrière hein. vous me dites s'il y a une branche parce que je vois rien hein. je vois rien du tout le savon noir, ça marche très bien pour la buée. Alors, les confrères, si vous avez des problèmes de buée, savon noir. On frotte avant l'intervention avec un chiffon nickel. Je ne sais plus quel abonné m'a donné cette idée, mais je veux le remercie. Allez, chaud patate. Chaud patate, chaud patate, chaud patate. Chaud patate, chaud patate. Voilà on arrive au bout Voilà on arrive à la fin de la vidéo J'espère que ça vous a plu ce petit combat N'hésitez hein pas à partager Le petit pouce bleu pour encourager Surtout faites attention aux frelons Ne les touchez pas et je vous dis à très bientôt les DD.